Salut tout le monde, c'est aujourd'hui on se trouve pour faire une vidéo sur Infact Simulator Sur comment avoir des titans ciel La question que quasiment tout le monde se pose en fait <rire> Donc voilà, on va aller sur le jeu qui est tout juste ici Infacting, vous le connaissez je pense, parce que si vous êtes là c'est que vous le connaissez sûrement Donc voilà, et donc en gros c'est un jeu d'anime tout simplement Où genre il y a différents univers d'animé genre Naruto, Dragon Ball, etc <rire> Voilà, qui sont bah, du coup sur le jeu et donc euh, c'est tout simplement ça Donc il y a eu une mise à jour euh, il n'y a pas très très longtemps sur euh, bah du coup la nouvelle dimension 5 oui parce qu'il y a plusieurs dimensions en fait dans ce jeu Par exemple, ça c'est la dimension 1 c'est la dimension où bah, tout le monde apparaît en fait après on peut aller à la dimension 2 genre il y a Broly comme boss là-bas au passage dans la dimension 1 il y a Kurama voilà comme boss donc dans la dimension 2 il y a Broly à la dimension 3 là juste ici il y a Kaido de One Piece et à la dimension 4 il y a alpha one de Mayor Acadia et puis finalement à la dimension 5 il y a bah, du coup euh, le Titan bestial de d'attaque de titans <rire> ah là là la est tellement populaire euh, le plus populaire du moment limite je dirais même donc voilà en gros nous ce qu'on doit faire bah du coup je pense que vous devez déjà débloquer genre le vol pour pouvoir y accéder et puis ensuite dès que vous avez débloqué le vol dès que vous pouvez voler, vous allez pas voler aussi rapidement moi bien sûr enfin, à part si vous avez le game pass pour euh, voler plus rapidement bon en tout cas voilà vous venez ici à l'endroit des portails là c'est genre euh, tout droit vers ici où il euh, y est là à l'endroit où il y a des petits portails et tout quoi voilà l'endroit de la glace etc. donc voilà après vous vous montez juste ici à la dimension 5, et du coup, il y a marqué Boss Best Monkey. En gros, ça veut dire le monstre gorille, en quelque sorte. Voilà. Donc, après, vous faites Confirm Travel, c'est parti. Vous allez vous téléporter, et puis ensuite, euh, voilà, vous êtes dans la dimension 5, vous êtes dans la map d'attaque des titans. <rire> c'est Trost, si je me trompe pas. Ouais, bon, en tout cas, c'est dans les murs. Hein. C'est une ville dans les murs. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, vous allez apparaître ici. Après, vous cliquez sur ce petit truc là, juste ici. Et puis ensuite, vous allez être dans cet endroit, dans cet endroit où, genre, il y a les boss, quoi. Donc, moi, par exemple, je vais prendre Gan, ce que je fais tout le temps. Je vais prendre mon épée et je vais aussi prendre mon armament. En gros, je prends ça parce que c'est le truc qui fait le plus de dégâts chez moi. Aussi, vous, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Vous prenez le truc qui fait le plus de dégâts, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc après, vous essayez de l'attaquer. Vous essayez de lui faire le plus de dégâts possible. Parce qu'en vrai, plus vous les faites de dégâts, et je pense que vous avez plus de chances de pouvoir avoir transformation, etc. Donc voilà, je vous conseille de faire un max de dégâts possible. Mais faites de votre mieux, quoi. Donc voilà, boum, let's go. Nous on va le battre. Et c'est parti, on l'a battu Mais là j'ai reçu 500 Shikara. J'ai pas débloqué de pouvoir parce que j'ai déjà débloqué tous les pouvoirs qu'on peut avoir d'histoire imbécile. Ça je vais vous le montrer juste après. Et puis je lui fais 1300 dégâts. Bon, franchement, je pense pas que vous allez faire autant de dégâts à part si vous avez genre euh, le truc que j'ai, l'armement, c'est la saison 2. Mais sinon, euh, toutefois, vous pouvez faire euh, pas mal de dégâts et puis le battre aussi si vous êtes genre, euh, j'irais 4-5. Donc voilà, il faut juste euh, être bien organisé, on va dire. Et puis aussi, au passage, bah, je vais vous montrer tout simplement. Je vais vous montrer tension titan fait donc vous savez quoi on va s'en former ah oui au passage je vais vous montrer comment ensuite aussi genre l'équiper voilà parce que donc vous allez débloquer mais vous verrez pas genre l'équiper directement ici là sur le bonhomme vert c'est un spécial et il va pas directement être ici en fait donc en gros là déjà vous, vous mettez une touche vous assignez une touche quoi sur le clavier que vous voulez genre j'ai mis 9 quand j'ai pu sur 9 euh, voilà j'ai titan et est actif qui est activé <rire> du coup voilà et puis ensuite vous allez dans le passe de combat la petite étoile là blanche ici vous allez dans inventory vous allez dans spécial et et puis ensuite, vous allez voir, ici, il y a best titan. Bon, moi, j'ai aussi deux autres trucs dans d'autres phases de combat, mais voilà. Donc ensuite, vous cliquez sur équipe. Ça veut dire euh, succès ou success, voilà. Et puis ensuite, vous allez dans spécial et vous allez voir que vous pouvez tout simplement vous transformer en titan. Et puis, la transformation va ressembler à ça. Bon, je ne vous conseille pas de vous transformer là-dedans parce que sinon, je vais vous montrer ce qui se passe sens là dedans voilà bon bah maintenant vous êtes coincé <rire> bon euh, après vous pouvez vous détransformer bien sûr aussi et puis c'est aussi simple que ça donc je vais vous montrer ça dehors comme ça c'est on voit mieux quoi tout simplement donc voilà il ressemble à ça il est magnifique n'est ce pas <rire> franchement les gars il est incroyable genre en vrai j'aime vraiment cette transformation en plus vous pouvez aussi attaquer au passage vous appuyez sur 1 et puis ensuite vous cliquez et vous allez voir vous donner des grosses claques des grosses claques sa mère comme ça boum ça dégage ça dégage voilà. Donc après vous pouvez aussi débloquer l'attaque X et l'attaque C Mais pour ça ensuite il faudra encore battre le boss euh, etc pour pouvoir débloquer les attaques du titan. Voilà Alors, en premier vous allez débloquer la transformation en titan. En deuxième vous allez débloquer cette attaque là que je vais vous montrer tout de suite Oh il y a le dark demon qui a spawn Ah oui juste ça aussi au passage les gars c'est quelque chose de nouveau Genre en gros c'est un nouveau boss on peut dire Voilà j'étais même pas au courant qu'il était censé spawn <rire> maintenant C'est pas l'eau Donc on va le battre ensemble les gars donc Gan, c'est parti, Shimon, et puis il a pas mal de vie. Donc en gros il est juste ici, il a une île de lave, il apparaît toutes les heures. À chaque fois qu'il a marqué 0-0, voilà, c'est sur votre heure, hein. dès qu'une heure est passée quoi. En gros il va apparaître, puis ensuite vous pourrez essayer de le combattre pour ensuite débloquer des pouvoirs. Au hein. bon, moins je pense pas que je vais débloquer de pouvoirs hein, comme d'habitude, bah voilà j'ai pas débloqué de pouvoirs. <rire> Mais bon j'ai quand même gagné 310 shikara assez facilement, donc voilà ça va. Et puis je voulais vous montrer la deuxième attaque, ah oui c'est ça. Donc vous appuyez sur X pour vous la débloquer bien sûr, et puis ensuite vous allez faire ça. Je vais faire dans l'eau Boum Ça fait ça tout simplement En gros ça smash la terre tout simplement Et puis ça va faire un gros rond autour de <rire> vous C'est ce que j'ai envie de dire quoi Ça fait vraiment pas mal de dégâts Donc après vous appuyez sur C Ça c'est la dernière attaque que vous pouvez débloquer du boss Et puis ça balance tout simplement des pierres Et ouais ça en balance beaucoup hein. <rire> Et puis des pierres ça fait beaucoup de dégâts Mais c'est juste que je pense pas que vous pouvez les viser genre un endroit précis Par exemple la souris que je l'ai mise là Ça va pas viser là ça vise en fait devant vous. Ça va pas viser derrière vous. Voilà quoi vous avez vu, ça vise vraiment devant vous. Donc là on peut pas passer parce qu'on est trop grand. <rire> et puis voilà. Oh est-ce qu'il va réussir à déglinguer le titan bestial Je me le demande. <rire> Donc voilà, c'était tout simplement ça pour euh, le titan bestial. Et puis n'hésitez pas à me dire euh, de ce que vous avez pensé de ce titan. Voilà parce que en vrai moi je le trouve vraiment cool pour ma part. Voilà. <rire> et puis sur ce les gars moi je vous dis n'hésitez pas à lâcher un max de likes si la vidéo vous a plu à vous abonner et à activer la cloche de notification comme d'habitude pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui sortent. Si pas abonné voilà n'hésite pas <rire> ça fait super plaisir et puis aussi ne vous ratez pas mes prochaines vidéos qui sortent etc et sur ce les gars moi je vous dis bonne journée à vous <rire> et puis ciao tout le monde et peace